En fait, votre blague de poisson a été drôle une fois. Genre, euh, les poissons, c'est dans l'eau, les poissons, il euh, faut nourrir le poisson. Et Nemo En fait, j'ai rigolé une fois. Genre, euh, c'est bon, hein, les gars, hein. trouver un autre truc Parce que là, la blague du poisson, ça m'a fait rire une fois. Mais la deuxième fois, je me dis, ah oh ouais wow, oui, je crois, drôle Alors Son euh, année de naissance Poisson Un poisson, c'est dans l'eau Il faut nourrir le poisson Un aimant Moi, ma bouche, je l'aime Bref, sinon, votre blague n'est pas drôle Et sinon, je vous fais des bisous Mais pourquoi tu fais le sauvage Watch this video so bad! Watch de l'eau, une bouteille, tu t'assois sur une chaise et tu es comme ça, et tu bois, et tu t'assois, et tu vas plus euh, à être épuisé, euh, me remercie pas pour le conseil, c'était gratuit, et bon je vous laisse, voilà, c'était un petit conseil, hein, parce que là je retourne à mon sport, je vous laisse, mouah, mouah. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons manger de la ketchup sur du bon pain. Charal, mmh, charal, mmh, la sauce de charal, mmh. Mmh. Mmh. charal. Mmh, charal. aujourd'hui hein. vous mangez quoi vous moi je mange de la viande pure bon je vous laisse je vais continuer à déguster ma viande ah ah ah Salut ils sont pas bons laurent je ne veux plus de toi dans ma vue laurent ah ah ah Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec mon copain Gérard, je suis plus avec Laurent ni Jean-Jacques et voilà il va se présenter. Gérard je te laisse. Bonjour je m'appelle Gérard, j'ai 19 ans, je suis, en plus tard, je suis -bas. Voilà du coup Laurent et Jean-Jacques c'est du passé parce que si je retraîne avec Laurent bah lui il va me taper et il a des très grandes muscles. Voilà je vous laisse, bisous. Alors Thierry on est bien dans ce lit Ouais il est gros aimes bien T'aimes bien on, on peut faire quoi dans le lit en pénagère <rire> Ouh Bien sûr. Ouais. Mais alors, chérie, euh, en ce moment, nous allons faire quoi comme genre de TikTok hein Bah J'aime plus les garçons Les garçons à la poubelle Les garçons, vous m'avez saoulé Je vous aime plus, les garçons Vous êtes sérieux, les garçons Je vous aime plus hein Je me cache Allez, tchao, les garçons euh, Mange la main Croque-moi la main Croque-moi la main Croque la main! Croque la! Euh, euh, Croque-moi la main! Croque-moi croque, la croque, croque, allez, Croque-moi la main! Croque-moi la main! Euh, euh, Croque-moi la main! Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre comment manger un œuf. Du coup, je commence par le casser. tape des fois sur une planche. Je l'ouvre, hop, hop, et je le mange. Et je le déguste. Le chocolat, c'est délicieux. Viens, viens dans ma bouche. Je t'en prie. Tu as ta place. Dans ma bouche. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis en calme. Vous savez pourquoi Laurent il m'a cassé le dos. Moi, je vous dirai pas pourquoi. Bon, moi, je suis en calme parce qu'il m'a cassé tout. Je pas marcher, Je suis bloqué. Aujourd'hui, nous allons toquer. Vous m'ouvrez la porte, s'il vous plaît. Ouvrez-moi la porte. Merci beaucoup. Ça hein alors là je suis assis sur un banc et j'ai rencontré une fan elle voulait faire des photos avec moi et moi comme je suis gentil je dis oui euh, voilà j'ai fait photo T es contente de m'avoir rencontré elle est aussi Et vous faites quoi? Moi je fais pupille. ou oh, dans mon toilette. Mmh, ça y pas jaloux. Bah. Oh, je suis une princesse. TikTok, c'est ma vie. Une princesse qui a TikTok est également une reine. Je suis une reine. Bisous. Mmh. Je vais me percer la langue. La elle est venue chez moi, elle m'a dit que je faisais trop de bruit. Moi Je lui dis eh, vas-y rentre chez toi, tu es prêt les voisins Mais ouais, va te faire une tarte aux pommes et mange les pommes et eh, mais me fais pas chier là et eh bah ben, non, je changeais. Je ne mangerai plus de chaussures, je ne mangerai plus rien d'autre. J'ai changé. Leslie, tu as changé. Mais je peux pas J'ai pas changé Je ne peux pas ah Aïe c'est mère Aïe c'est mère Ça, non, je ne mangerai pas ma canette J'ai changé Voilà Bon les amis, j'espère que vous aimez bien ma nouvelle bouche Parce que j'ai arrêté de faire le poisson Et maintenant je vais rester normal à vie J'ai fait plus de tiktok bizarre Voilà, je vous laisse Bisous Je vous envoie de la force Je vais la manger et tu vas rien faire Ok Non, ne fais pas ça Arrête, tu as dit que tu allais arrêter. S'il te plaît. Je vais la manger. Ben non, tu vas pas la manger. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec mon mec Allez. Gérard. Ouais. Allez. Et il a plein de muscles. Hein. Et si vous faites Allez. les ouf avec moi, ben il ben, va tous vous démonter. Ouais, que c'est clair. Moi, hein. ouais, ouais. ouais. Allez, montre les muscles, Gérard. Ouais, ouais c'est bien. Ouais, ouais.